Vous êtes prêts Allez, c'est parti, mais minute. une minute. Voilà, allez-y, Voilà, hop, par-dessus, par-dessous. Voilà, super. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Hop. Voilà, super, la petite plante, là. Une Voilà, là, vous et, et là, si oui, on grossit, on ah, comme si vous dessinez en fait. Tu vois, ça fait... Comme si vous dessinez le ah, côté de bon, l'arbre ou de la plante, quoi. Toi, là, là, on peut arbre, se promener dans l'image. Tu... Et après, vous allez, vous, éclairer un autre sans bouger. OK ça. On va commencer un autre truc. Éclairer, pas, pas trop près, là. C'est cramé, là. Allez, c'est parti. Ah, bon. Et là, on les voit pas. Mais c'est moins beau, tu vois. Là, on a 35 secondes. Tu vois ah, là, là, là, là, on vous voir tu vois. Là, par exemple, on voit un espèce, oh, espèce, ah. de... espèce de roi. Là, t'as une pour la C'est moyen on de... Puis, moyenne, voyez, ça de le gros, de durée de la fumée. on dirait de la fumée. Oui mais c'est quand même moins sociale. intéressant que es ça. Toi, t'es ouais. pas là ouais. On peut refaire ça Allez, on refait hein. ça. Allez, on refait ça au mieux. Vas-y, vas-y. Tu vois, du coup, ils apparaissent, là. Ouais. Ouais. Donc, on commence à les visages. Ouais. Vous êtes prêts Un, 2, 3. Euh. Elle n'a pas compris, ce a... que ça, ça fait. Va, ça va continuer. Ouais, c'est bien. Un petit coup de flash. Hop. Un, deux,